Salut à tous et bienvenue au Hellfest 2019. Euh, on est ici avec ESP et euh, je suis tombé sur euh, Laurent du groupe Deficiency. Ça va Laurent Impeccable merci, ouais. et toi ça va Ça va impeccable, on a un temps magnifique. Alors dis-moi qu'est-ce que tu fais au Hellfest cette année Alors cette année ben, euh, je viens en tant que spectateur évidemment parce que l'affiche est comme tous les ans euh, vachement, vachement intéressante et aussi un peu pour la promo euh, autour du groupe. Euh, on rencontre des, des potes euh, de toute la France et même d'ailleurs donc euh, c'est vraiment génial et puis euh, profitons-en quoi Qu'est-ce que tu as pu voir comme groupe hier un petit peu Tu peux nous raconter ta journée les, les, les concerts marquants pour moi, c'était surtout celui d'Ultra Vomit, qui vont vraiment, vraiment gérer. Euh, bonne surprise avec Sabaton, je m'attendais pas à ça, mais euh, ça a été une bonne surprise pour moi. Gojira, ils ont killé le game, c'était monstrueux. Euh, grosse production et super concert, super énergie. Euh, voilà les trois gros concerts que je retiendrai. J'ai bien mes Godsmack aussi, sympa. Et c'est vrai qu'il y avait une petite spécificité par rapport aux autres années, cette année, sur la Main Stage, et c'est une, une très bonne initiative de la part du Hellfest d'avoir dédié la Main Stage 2, donc au groupe Métal français. Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative toi bah C'est très gratifiant pour la scène métal française, montrer, montrer qu'on a des groupes ici, chez nous, qui, qui ont le niveau pour jouer sur des Main Stage. Je pense qu'il voilà, était temps que Gojira fasse enfin une, une tête d'affiche sur un festival de cette ampleur, et voir un groupe comme Massistaria devant 60 000 personnes euh, euh, en France, euh, je pense que même pour eux, ça a été un truc de malade. Donc c'est euh, fantastique, c'est vraiment un, un, un joli coup joué par, euh, par, par l'équipe du Hellfest cette année. Et Deficiency au Hellfest, alors c'est pour quand Ah ben on attend, hein. <rire> on prend notre mal en patience. Quelles euh... sont les news en ce moment On est sur la fin de la tournée euh, du dernier album, euh, The Down of Consciousness. Puis là, il nous reste encore quelques belles dates. On a, on a un tour support avec Amanda Mart en cours euh, sur les dates françaises. Donc c'est super pour le groupe euh, de jouer dans des super conditions. Et puis bah, avec euh, des légendes comme eux, c'est super gratifiant. Par la suite, encore quelques petites dates à l'étranger. Et puis après, on va se concentrer vraiment sur la composition et l'enregistrement du nouvel album euh, par la suite. On va parler un petit peu de ce que vous utilisez sur scène parce parce que je sais que vous appréciez beaucoup la marque ESP Oui Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi et ton guitariste êtes venu à jouer sur ESP bah En fait, euh, c'est un peu tout naturellement et comme je pense énormément d'autres groupes euh, français ou du monde entier, bah on a tous grandi avec euh, Metallica par exemple, hein, voilà, donc nos idoles, euh, James Hetfield, Kirk et compagnie. Et au fur et à mesure, bah, plein d'autres groupes qui ont commencé à jouer sur cette marque-là. Donc bah, quand es gamin, bah, tu veux jouer sur, euh, sur ESP, donc tu commences avec LTD et après bah, euh, tu montes en gamme. Du coup, bah, c'est des guitares qui nous ont toujours convenus. Moi, elles m'accompagnent euh, depuis mes tout débuts euh, sur, euh, sur scène et ailleurs. Donc euh, c'est euh, des guitares qui sont fiables. Euh, on sait qu'il y aura jamais de soucis avec et euh, puis voilà bah, c'est une super super qualité super butrie c'est euh, le bonheur de jouer dessus tu peux nous parler un peu des, des formes que tu apprécies le plus personnellement je suis sur euh, horizon donc j'en ai j'en ai trois des horizons de, de chez ESP, j'ai une, une signature qui Lorero, euh, j'ai une horizon 2 euh NT euh, et une horizon 3 euh, blanche euh, en custom order qui est un bijou euh, vraiment magique notre autre guitariste jérôme il est plutôt axé sur les formes F donc il en a trois des F euh, forest euh, qui sont vraiment super aussi et au niveau accordage et tirant, vous êtes sur, euh, vous utilisez quoi en gros Alors nous on est un des entre guillemets rares groupes encore en France à jouer assez aigu. <rire> on n'a pas encore succombé au down tuning donc on est en mi bémol. Et en tirant on est sur du 10-52 euh, classique. Euh, voilà donc euh, ça, ça fait carrément le taf et c'est euh, super pour ce qu'on joue. On se dit à une prochaine, on espère Avec te revoir plaisir. bientôt et pouvoir t'interviewer et faire des photos de toi sur scène. Bah écoute, euh, le message est passé. Hein. Le message est passé, <rire> j'espère qu'il sera Merci entendu. Merci à toi. Merci et à on te souhaite un très bon festival et nous on continue. A bientôt, ciao